Sacha Wolf, donc euh, votre premier film, un film remarqué, Mercenaire, alors les professionnels et même le public l'a découvert à Cannes, donc ça a été une belle surprise à la, à la quinzaine des réalisateurs, donc euh, c'est un film moi je trouve qui est très rare, peut-être euh, vous disiez en aparté tout à l'heure que c'était aussi euh, quelque chose de nouveau par rapport à, à votre façon de, de faire du, du, du cinéma et en même temps de nous amener à un film quand même de Nouvelle-Calédonie que là il n'y en a pas beaucoup, on en parlera peut-être à la fin de cette entretien parce que ce serait important de, de parler aussi de ce pays au niveau cinématographique. Alors ce film, vous disiez donc que c'était le rugby qui vous avait euh, incité. Alors vu votre carrure, on aurait pu croire que justement c'est parce que vous étiez un ancien joueur de rugby que vous aviez fréquenté. Et pourquoi Mercenaire alors, euh, bah oui, euh, c'est vrai que moi j'avais envie de faire un film autour du rugby parce que je trouvais que c'était un, un sport qui n'était pas beaucoup exploité au cinéma et que j'ai toujours adoré. Vous avez vu des films où, où, qui parlent de rugby et oui, vous avez il un, aimé bah, il, y a, il y a eu Invictus, il y a eu mmh. euh, Le fils à Jo récemment. Moi, il y a un film que j'ai beaucoup aimé euh, qui s'appelle Le Prix d'un homme, un film anglais des années 60 sur le rugby à 13, qui est un très très beau film qui est un petit peu la référence du coup euh, pour les séquences de match, les séquences de vestiaire etc mais c'est vrai que moi j'ai toujours adoré les films de boxe par exemple qui a un genre beaucoup plus... qui a presque un genre en soi euh, et, euh, et voilà je trouvais que le, le rugby avait le même potentiel dramaturgique physique que euh, la boxe mais avec une dimension sociale collective en plus qui m'intéresse euh, mercenaires parce que c'est comme ça qu'on appelle euh, que certains supporters appellent les joueurs étrangers qui viennent dans leur club, des fois même pas étrangers, hein, euh, mais qui viennent pour un an ou deux ans et qui ont cette réputation de venir prendre de l'argent euh, sans forcément avoir euh, beaucoup d'intérêt pour le maillot qu'ils portent, qui est souvent une image totalement fausse. Euh, il y a un côté péjoratif dans ce terme. Pour moi, c'est un terme qui a beaucoup de noblesse, en fait. Je le rapproche de, des samouraïs et plus largement, je le rapproche de euh, salariés. Euh, Mercenaire, à l'origine, ça veut dire salarié. Et, et on est tous, je pense, quelque part, à partir du moment où on travaille, des euh, mercenaires. Euh, il y a aussi le côté apatride euh, dans Mercenaire, qui, je trouve, colle assez bien avec euh, les questions d'identité que se pose mon personnage, parce qu'il est... Euh, bah, il est euh, coincé un peu entre deux cultures et, qui, et il essaye de, voilà, de trouver qui. Alors la Nouvelle-Calédonie, c'est la France, mais pas la France. Donc là, il est coincé justement entre ces deux cultures. Alors oui, la particularité, lui, c'est qu'il est, qu est Wallisien, en fait, mm. il vit en Nouvelle-Calédonie, en fait, il faut savoir que il y a plus de Wallisiens en Nouvelle-Calédonie qu'à Wallis même. Donc Wallis, c'est une petite île qui est aussi française. Mm. Euh, mais euh, voilà, il est déjà déplacé au départ en Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas son île d'origine et... Euh, enfin son nom d'origine hein. il est né en nouvelle oui, voilà. très certainement oui. mais euh, c'est vrai qu'il vit dans la communauté walisienne de Nouvelle-Calédonie et, et c'est vrai que ça pose beaucoup de questions d'identité parce que moi c'est les trucs qui me disaient très souvent les walisiens avec qui j'ai travaillé ou ceux que j'ai rencontrés, les rencontré Maine, ils grandissent en fait à l'école avec Marie-Antoinette Louis XIV et donc ils grandissent avec une idée très très précise en fait de ce qu'est la métropole et quand tout d'un coup ils arrivent ici euh, personne ne sait qui ils sont le, moi j'ai été le nombre de fois où avec mes comédiens il y a des gens qui les alpacent dans la rue ou qui les arrêtent et qui leur parlent anglais parce qu'ils pensent que c'est des, des, des blacks ou des, des samoans ou des, des all blacks hein, je veux dire oui. euh, ou des samoans ou des tongiens ou voilà il n'y a pas cette culture en fait euh, y a énormément de méconnaissance en france de ces territoires en fait et même moi, au tout début, quand je travaillais sur ce projet de film, je disais que voilà, je faisais un film qui racontait l'histoire d'un jeune wallisien, très fréquemment, et j'en disais, un jeune quoi oui. Parce que, c'était l'occasion qui disait que l'Océanie, c'est le continent invisible. L'Afrique, c'est le continent oublié, l'Océanie, c'est le continent invisible. Tu regardes une carte du monde, tu ne vois pas l'Océanie, il y a juste le Pacifique, en fait. Et, et en fait, culturellement, historiquement, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est des endroits dont on a très très peu de représentation. C'est des endroits qu'on méconnaît totalement en métropole. Alors, est-ce qu'ils ont les mêmes problèmes quand ils, justement, pour... Euh, alors, peut-être pas dans le rugby, mais de toute façon, on le voit dans le film quand même, il y a quand même des réticences sur leur venue. Donc, euh, est-ce qu'ils éprouvent les mêmes problèmes que les personnes qui viennent du continent africain, ou des choses comme ça ben, Je pense que c'est assez différent. Euh, oui, il y, y a quelque chose qui peut être similaire dans, euh, on va dire, le rapport post-colonial qui existe euh, pour les Africains quand ils, viennent, quand ils viennent en France. Enfin, en tout cas, les... Les anciens pays colonisés par la France, ça c'est sûr. Après, je pense que la grosse spécificité quand même, c'est qu'il est français. C'est pas un étranger. Voilà. Il, il est français, il a la nationalité française et il arrive, mais tout le monde le prend quelqu'un d'autre. Et... et moi, c'est vraiment, vraiment, ça qui m'intéressait, quoi, cette, euh, ce côté euh, invisible et euh, Mercenaires, c'est le troisième long métrage seulement à avoir été tourné en Calédonie de toute l'histoire du cinéma. Il oui. euh, y a eu des téléfilms, il y a eu des choses comme ça, mais long métrage de cinéma, c'est oui. le troisième. Et, et c'est le la France. en langue wallisienne. D'accord. Et oui. Alors, moi, je voulais intervenir par rapport oui. à ça. Euh, vous parlez de, de, du pont en fait, qui sépare entre la Nouvelle-Calédonie, Wallis et, et la France. Ce qu'on a déjà vu dans le cinéma, comme vous l'avez énuméré, on dit tout à l'heure, avec l'Afrique, le Maghreb, même la Corse, ou les pays comme les Antilles, la première fois que là, on est intégré réellement dans un film où ça nous parle vraiment de cette culture, cette coutume, cette tradition. Euh, comment ça vous est venu en fait à, à vouloir partager ce moment, enfin ce, cette culture, ces coutumes avec le public Oui parce que c'est ces des choses films. que vous-même vous étiez coutumier justement, vous alliez non, souvent ben, là-bas, euh, vous l'avez découvert je en même temps je suis que le film foutu la première fois les pieds pour le film, enfin euh, ah. pas pour le tournage, hein. Oui. oui. Euh, ah, non, euh, pour écrire, parce qu'il fallait que je passe du temps, ah, oui. de temps là-bas quand même, sinon je pense que le film aurait pas été ah. oui. très réussi. Euh, non en fait c'est la rencontre avec Paki qui joue Abraham dans le film. Euh, qui a tout déclenché. Euh, en le rencontrant, j'ai découvert une culture, j'ai découvert un, une problématique que je ne soupçonnais pas véritablement euh, avant. Et cette problématique, finalement, elle, elle a décalé le sujet de mon film. Au début, j'étais plus sur l'idée de faire enfin, un film autour du rugby et finalement le rugby est devenu secondaire. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est que, euh, finalement, le, le problème qui est posé euh, par cette spécificité wallisienne ou calédonienne, il y a plus largement la question de euh, c'est quoi quitter l'endroit d'où on vient pour aller ailleurs quoi. finalement la, la question peut se poser aussi pour des gens qui vivent à la campagne et qui arrivent dans les grandes villes ou comme c'est par exemple le cas dans Rocco et ses frères, qui est un film qui a été vraiment euh, important dans la construction de celui-là euh, mais Rocco et ses frères c'est ça, c'est des gamins qui viennent euh, avec leur mère d'un endroit très rural en Italie et qui se retrouvent dans une énorme ville et qui tout d'un coup ça bouleverse totalement euh, euh, leur relations familiales, ça bou bouleverse l'équilibre dans lequel ils sont. Mmh. Et Nouméa, c'est une très grande ville, en fait, c'est enfin, une des plus grandes villes du Pacifique, de toute la zone du Pacifique. Il y a combien d'habitants Il y a 200 000 habitants, donc mmh. voilà, ah. à l'échelle de la métropole. Oui, voilà, mais euh, par rapport à... mais, euh, mmh. Mais ça ressemble presque à une ville américaine. Et on a toujours l'image du Pacifique, des euh, jolies plages de sable blanc, oui, des oui. euh, <rire> des ben, je, je pense que c'est une image qui est assez, assez fausse, en fait. C'est une image de, de carte postale que se font les blancs. Euh... C'est une image de conquérant. C'est aussi voilà. les, les médias aussi. Tu parles un peu oui, de oui, ça oui. en carte postale. Tout voilà. à fait, tout à fait. Mmh. Mais euh, moi, j'avais envie d'explorer euh, voilà, voilà. Un, un pan méconnu. de mmh. euh, Alors, il y a euh, une chose très importante. Dans, dans votre film, c'est justement le, le rapport à, à l'argent, euh, savoir, et moi c'est quelque chose, comme j'ai vu le film deux fois, je l'ai vu à Cannes aussi, euh, là ça m'a plus interpellé, c'est justement, parce que je me suis plus attaché aux phrases du film, et donc là, et à un moment donné, il y a justement le côté euh, où... Le, le personnage est considéré comme, euh, comme quelqu'un qui est vendu, donc il y en a, a quelqu'un qui va profiter de lui socialement, donc comme si c'était un esclave, donc, euh, comme ça se pratique dans le sport. C'est quelque chose qui, pour nous, est tout à fait normal. Pour la base, peut-être, c'est moins euh, évident. Mais en même temps, il y a ce rapport à l'argent, c'est-à-dire que si on vit bien, euh, on n'a pas besoin peut-être de tout ça qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on veut dans la vie le père à un moment donné lui pose la question à son fils, -ce, pas à son fils, à celui qui vient acheter qu'est-ce que vous voulez dans la vie donc, et ça justement c'est savoir ce qu'on veut est-ce qu'on veut beaucoup d'argent, est-ce qu'on veut briller est-ce qu'on veut justement aller dans les métropoles pour pouvoir euh, ben, s'épanouir pécuniairement donc voilà, c'est une, une question générale qui, qui pour moi a pris tout le film je ne sais pas pourquoi mais ben, moi, je pense que il il ne veut pas partir pour l'argent, il veut partir parce qu'il a, non, besoin, lui non, a mais... besoin de se libérer. Oui. Il a besoin de se libérer de, euh, de son père, il a besoin de se, de, de se trouver en termes d'identité, il a besoin de ce voyage pour grandir. Euh, et puis il a envie de jouer rugby. Euh, Vas-y. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il y, y a un glissement, je pense, dans les valeurs océaniennes où l'argent prend de plus en plus de valeur. L'argent, il y a 150 ans, 170 ans, en Océanie, ça n'existait pas. Euh, C'est les blancs qui l'ont apporté, euh, comme partout dans le monde, hein, euh, concrètement. Euh, et, et de plus en plus les valeurs euh, et les coutumes sont soumises à. Euh, elles se transforment en, euh, en question d'argent. Et moi ça m'intéressait. Le personnage d'Abraham, il est là-dedans en fait. Oui. Il est euh, sous couvert d'aider les jeunes et de, euh, et de transmettre, on va dire, quelque chose il est quand même là aussi pour se faire du, du pognon. Euh, donc, euh... En même temps, ce n'est pas un danger que vous décrivez dans le film Un danger, c'est-à-dire ben, C'est-à-dire de, de vouloir justement trop posséder, trop. parce que c'est vrai que dans le sport, on peut gagner beaucoup d'argent rapidement, si on est bon, si on est recruté, donc est-ce qu'il n'y a pas un petit danger justement pour Si, mais pour moi pour le, le danger il n'est pas juste dans l'argent, il est dans la façon dont le, les questions d'argent sont instrumentalisées par, euh, par exemple, le patron du club euh, qui a ce côté très paternaliste, euh, où il y a toujours cette histoire de « non mais tu peux le faire pour le club, non mais tu peux le faire pour ceci, non mais tu peux le faire pour cela ». Et finalement il y a un moment lui il, est quand même, il travaille, il travaille, il donne son corps tous les dimanches, il y a un moment il a le droit à un salaire quand même, donc euh, oui, oui peut-être c'est un danger. Ouais. Oui, C'est-à-dire par rapport, justement, le rapport avec la tradition, à travers, justement, les valeurs précédentes, puisque vous disiez qu'il n'y avait pas d'argent ici et là, donc tout ça, c'était quelque chose qui est, qui est mis en rapport dans le film, parce que euh, il faut comparer aussi les, les époques. Et moi, ce qui m'intéresse, ce pas de dire euh, « les valeurs étaient mieux » ou euh, « l'argent ah c'est moins tout. bien » ou ce genre de choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est c'est quoi la vie de ce jeune qui vit aujourd'hui, coincé entre ces deux cultures, entre coincé, enfin, qui, qui est un peu... Euh, oui, voilà, qui a voilà, le entre deux comme on dit. Voilà. Entre, oui. euh, les valeurs anciennes et, euh, et l'économie du monde d'aujourd'hui et le monde de la concurrence et le monde du sport qui est soumis à des pressions très fortes et, et, et ça sert à rien en fait de dire que c'était mieux avant. Ce qui est intéressant c'est de savoir comment tu vis dans le monde d'aujourd'hui. En fait. voilà. Et comment on s'adapte aussi. Tout à fait. Mmh. Moi j'ai une question par rapport euh, à la relation euh, un peu fighting entre le père et le, et le fils. On a euh, l'impression que le fils il veut s'émanciper. Il veut, bah voilà, comme vous l'avez dit, être libre et que le père, il, il, il lui refuse d'aller en métropole.